Bonjour et bienvenue sur ce cours des automates programmables industriels. Le cours contient des exercices, donc allez chercher un papier et un crayon pour les faire ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir les API, les types de PLC, la structure interne d'un PLC, l'adressage, les, les instructions de base, le traitement du programme, comment il se fait, et les temporisateurs, compteurs et le binaire. Un automate programmable industriel. En français, on va les surnommer les API. Et en anglais, ça va être PLC pour Programmable Logic Controller. Bon ben, le terme le plus souvent utilisé, c'est le PLC. Euh, au début, je vous ai dit API pour que vous compreniez bien qu'on parle des automates programmables industriels, mais à partir de maintenant on va dire PLC. Il existe beaucoup de compagnies qui font des PLC. Voici les majeures compagnies qui en font. En Nord-Amérique, vous allez retrouver le plus souvent des Allen Bradley et des Siemens. En France, j'ai plus souvent croisé des Schneider Electric. Ces compagnies-là vont fabriquer deux types de PLC, généralement ça va être des systèmes monobloc et l'autre ça va être des systèmes modulaires, donc système monobloc le PLC n'est pas euh, modifiable on va avoir tout en un on va avoir le pop supply, CPU etc, on va avoir ensemble, tout ensemble dans un seul bloc et le système modulaire euh, comme nous on va l'utiliser, donc on va pouvoir utiliser les entrées, les sorties euh, les systèmes de communication on va pouvoir tout changer ça dans un système modulaire. À l'intérieur de ce PLC, on va utiliser le langage de programmation Louder. Donc, comme ici, on voit un petit peu un exemple de programmation qu'on va avoir à l'intérieur de notre logiciel RS Logic 500. Donc, ça ressemble pas mal à ça, ce que vous allez faire durant la session. Le Alan Bradley SLC 500, c'est celui qu'on va utiliser à la fin de la session donc pour le robot avec le bras automatisé et notre aspirateur pour faire des recettes pour le projet d'intégration. Donc il ressemble à ça, assez gros, et vous voyez qu'il est modulaire, okay, avec le basic, input, output, etc. Tout ça, ce sont des modules que vous pouvez retirer ou ajouter vraiment facilement. On va regarder maintenant à l'intérieur de ce SLC 500. Donc, la partie centrale de l'automate, ça va être évidemment le processeur. Hein, le processeur qu'on va pouvoir retrouver ici dans ce slot. Et euh, dans ce processeur, on va avoir le CPU et la mémoire interne. Ensuite, deuxième élément, le Power Supply qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Euh, ensuite de ça le Programming Device, donc Programming Device, on va pouvoir avoir du RS-232 ou de l'Ethernet pour pouvoir euh, programmer justement ce CPU-là avec le logiciel. On va avoir une Communication Interface, donc on peut rajouter des écrans et euh, des, des modules d'interaction pour pouvoir directement euh, modifier le programme ou les éléments dans notre euh, euh, automate. Ensuite, on va avoir le Remote I.O. comme module, donc ça, ça va être à l'intérieur de notre SLC, de notre processeur, pour pouvoir rajouter ou enlever facilement des modules d'entrée ou de sortie. Donc, vous voyez ici, dans notre automate, on a différents modules. Donc, ça va être des modules d'entrée ou de sortie. Donc, en fonction de notre application, on va euh, enlever euh, ou euh, changer euh, des modules. Donc, soit on va avoir de la de l'analogique, par exemple, ou du numérique. On va avoir euh, toutes sortes, en fait, de euh, modules qu'on peut rajouter en fonction du robot ou en fonction de la du système à programmer. Donc, ça fait pas mal le tour de la configuration de l'automate. Dans un PLC, on va toujours avoir quatre grandes parties. Donc, le processeur, la zone mémoire, les interfaces d'entrée et de sortie et l'alimentation. Donc, on retrouve ici dans la partie commande, l'interface des entrées, la mémoire, la carte d'entrée-sortie et le processeur et l'interface des euh, sorties. Ensuite, on va avoir la partie opérative du côté des sorties où ça va être nos pré-actionneurs et du côté des entrées, eh bien, on va avoir des capteurs ou des détecteurs. Puis à chaque fois, en fait, on va passer par les capteurs détecteurs, on va avoir l'interface d'entrée, donc les modules que l'on a rajoutés sur notre automate. Ensuite, on va rentrer dans le CPU, dans le processeur de notre automate qui va avoir toute le programme et qui va faire la logique à l'intérieur de la partie commande. Évidemment, l'alimentation. Puis ensuite, le automate va envoyer des ordres à l'interface de sortie, donc dans notre module de sortie. Et ce module-là de sortie est raccroché à nos préactionneurs sur notre système automatisé. Les interfaces d'entrée et de sortie, comme je vous ai dit, elles sont modulaires. Donc, vous pouvez avoir différents modules en fonction de votre application, bien évidemment. Donc, vous pouvez avoir des contacts secs, donc comme des interrupteurs, là, euh, de l'analogique en tension et de l'analogique en courant. Donc, c'est pas mal les trois possibilités, donc que ce soit en entrée ou en sortie. Okay. Pour l'exécution d'un programme dans un automate, vous allez avoir la possibilité de découvrir le logiciel RS Logic 500 dans le laboratoire de jeudi. Mais euh, ici, en gros, c'est une page où vous allez pouvoir faire votre euh, programme et ce programme-là, vous allez l'envoyer dans votre automate. Puis votre automate va faire la conversion et pour pouvoir faire l'exécution, en fait, vous avez deux choix. Donc, soit l'exécution de manière matérielle, donc avec un sélecteur. Donc ici, vous le mettez en mode run. Donc, quand vous, étiez en mode, quand vous programmiez votre, euh, votre schéma ladder, vous étiez en mode programmation. Et ensuite, vous le switchez en mode run. Ou alors, vous le mettez en mode remote. Puis, le mode remote, en fait, vous pouvez l'exécuter via le logiciel. Donc avec le logiciel ici, vous allez avoir plusieurs possibilités et euh, finalement le contrôler à distance. Donc soit vous le mettez à, en mode run, pas à pas, etc. Puis vous allez pouvoir tester en fait votre programme, voir s'il fonctionne bien. Afin de ne pas se perdre dans les entrées et les sorties, on va avoir ce qu'on appelle le principe d'adressage. Donc on va avoir par exemple, le dispositif d'entrée externe, donc le module d'input, on va pouvoir le brancher avec des interrupteurs, des boutons poussoirs et chacun de ces interrupteurs et boutons poussoirs vont avoir une adresse. Ces adresses-là vont pouvoir être utilisées dans le schéma ladder qu'on va faire pour programmer à l'intérieur de notre automate. Puis ici, vous avez votre sortie. Cette sortie-là aussi a une adresse et donc on va la retrouver dans notre module de sortie. Donc euh, les adresses vont permettre de ne pas se perdre et de savoir qui est branché où. Dans la mémoire de notre automate, la mémoire interne, on va avoir euh, une classification. On va avoir la mémoire de programme qui va servir pour la logique puis les calculs de euh, notre programme, puis la mémoire de données. Donc on va retrouver toutes les outputs, inputs, euh, bit, timer, counter, euh, etc. pour pouvoir euh, garder en mémoire en fait le statut de toutes ces, euh, de toutes ces données là. À l'intérieur de notre mémoire de données, on va pouvoir retrouver différents types de fichiers, donc les entrées, les sorties des modules qu'on a ajoutés à notre automate. Puis on a aussi des binaires, des temporisateurs, des compteurs, des nombres entiers, des virgules flottantes, donc toutes des fonctions qui sont à l'intérieur de l'automate directement. Pour se retrouver dans tout ça, on va avoir besoin de faire un adressage. Donc pour faire un adressage, on a besoin d'une adresse qui va se décomposer comme ceci. Donc le X, ça va correspondre au type de fichier. Donc si c'est un input, output, binaire, etc., on va mettre la lettre qui correspond. Donc par exemple pour un input, ici on va mettre un i à la place du X. Ensuite on a deux points, N, grand N, grand N correspond à l'emplacement du module. Donc on va regarder physiquement l'emplacement du module. Donc par exemple si c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme je vous ai dit, on regarde pour input. Donc input ici, oh, le input c'est ce module-là. Donc c'est le 2. Donc dans la place du grand N, on va mettre un 2. Puis ensuite, slash, emplacement du bit. Vous regardez ici sur le module, on a plein de petits chiffres. Et, et bien à l'intérieur, on va pouvoir brancher notre fil sur un de ces petits chiffres ici. Donc le petit chiffre sur lequel vous avez choisi de brancher votre entrée, et bien va correspondre à l'emplacement du bit. Donc par exemple, le bit numéro 3 ici. Donc notre adresse ressemblerait à i2.2 slash. Pour faire un exemple un petit peu plus diversifié, on va regarder un automate ici avec 6 slots ou fentes en français. Le module d'entrée se trouve au slot numéro 2 et le module de sortie se trouve au slot numéro 3. Donc on voit bien « input » et « output ». Le module d'entrée, on va avoir 24 volts VCC, on va avoir 24 VCC et 16 points de tout ou rien ou contact sec. Donc on va pouvoir avoir 16 entrées qui vont pouvoir se connecter sur notre module d'input. Et pour notre module de sortie, on va avoir 120 VAC et 16 points de tout ou rien ou contact sec. Donc on va pouvoir rajouter ici 16 sorties euh, sur notre automate. Donc, si on regarde, par exemple, l'adresse la, de notre contact on-off. Donc, première information, on sait que c'est sur le input module. Donc, ça va être i, deux points. Ensuite, on regarde le slot physique. Bon, ben, le slot physique, ça va être 2. 2. Et là, on va regarder sur quel bit, quel point, et brancher notre contact. Donc il est branché sur celui-ci. Et si on regarde la petite porte, on voit qu'il est sur le input 0. Donc 0 ici, on le retrouve. Et on va pouvoir le mettre dans notre adresse. Voilà comment on va pouvoir faire notre adressage. Par exemple pour le capteur de niveau. Donc toujours sur I, deux points. Et là, on regarde l'adresse. L'adresse est au I12. Donc, on va mettre 12. Voilà l'adresse du côté des inputs. Maintenant, on va aller du côté des outputs. Par exemple, pour notre moteur, notre moteur va être O pour output, deux points. Ensuite, on regarde le slot. Donc, le slot est le numéro 3, deux points 3, slash. Et là, le moteur est relié juste ici. Donc ça correspond au 1. Donc au 2.3/1. Maintenant on peut regarder la lumière du niveau haut. Ici, elle est branché ici. Donc pareil au 3. Ça, ça va être la même chose. C'est juste le bit en fait qui va changer puisque le branchement n'est pas au même endroit. Et là, output 13 au 2.3/13. Voilà comment on va pouvoir faire l'adressage des modules d'input et d'output sur un automate directement. Pour ce premier exercice, on va faire un exercice sur un automate monobloc. Donc ici, l'emplacement n'est pas modulaire, on n'a pas de slot. Donc on peut considérer que l'emplacement du module est au niveau 0 donc euh, je vous conseille de mettre cette diapositive en pause puis vous pourrez euh, faire cet exercice je vais vous donner la réponse par la suite pour les réponses de cet exercice 1 alors on va regarder le, le branchement est un peu différent par rapport aux euh, automates modulaires mais on peut regarder où est ce que nos euh, contacts nos boutons poussoirs sont branchés donc pour le bouton A, il va être branché juste ici. Donc ça c'est input et c'est le premier bit de l'input. Donc pour le A, ça va être I 2 euh, 0 pour le slot, comme je vous ai dit, et slash 0, puisque c'est le premier bit de, euh, de notre module d'input. Ensuite pour le B c'est la même chose, I 2.0, et là le B, lui, il est euh, relié à celui ici, donc c'est le deuxième. Et pour le C, I 2.0, slash, et là on regarde pour le C, le C est au bit numéro 3. Euh, pour la lampe de sortie, elle, elle est reliée à Output. .1, 0 1 Alors, qu'est-ce qui se passe dans les modules d'entrée quand on ouvre quand on ferme un interrupteur ou un capteur, etc.? Donc, en fonction de là où ils sont branchés, eh bien, ils ont chacun une petite, petite case de mémoire. Par exemple, pour l'interrupteur ouvert ici, eh bien, il va enregistrer un 0 dans sa case mémoire qui, est, euh, qui correspond à la petite euh, adresse d'entrée. Ensuite, pour un interrupteur fermé, donc vu que le courant passe, on va pouvoir mémoriser le résultat logique 1 dans la petite case mémoire. Pour les modules de sortie, ça va être l'inverse. On va prendre le résultat de la case mémoire pour pouvoir activer ou non euh, l'adresse de sortie. Donc, Par exemple, quand on a un résultat logique de 0, eh bien, la sortie va être désactivée. Donc, si vous branchez une lumière à la suite de ça, eh bien, votre lumière ne va pas s'allumer. Par contre, si on a un résultat logique de 1, eh bien le courant va pouvoir passer et donc euh, la sortie est activée. Pour ce deuxième exercice, on va déterminer les états de bits qui sont à l'intérieur de notre tomate. Donc à ces trois adresses-là, on va se demander est-ce qu'ils sont à 0 ou est-ce qu'ils sont à 1. Lorsque le bouton poussoir A n'est pas pressé, lorsque le bouton poussoir B n'est pas pressé et lorsque le bouton poussoir C est pressé. Je vous laisse mettre en pause. Pour le résultat, on va regarder le bouton-poussoir A n'est pas pressé. Donc le bouton-poussoir A n'est pas pressé, ça veut dire que en ce moment il y a du courant qui passe. Donc s'il y a du courant qui passe, c'est que on envoie un signal de 1 dans notre adresse. Ensuite le bouton-poussoir B n'est pas pressé. Donc s'il n'est pas pressé, ici et eh bien le courant ne peut pas passer. Donc on envoie un 0. Ensuite, le bouton poussoir C est pressé. Donc là, le bouton poussoir est pressé, ça veut dire que le courant va pouvoir passer. Si le courant passe, on va pouvoir envoyer un 1. Pour le prochain exercice, on va déterminer l'état de bits aux bits 3 et 5 du slot 1 pour les inputs, pour un capteur de niveau et un capteur de pression. Donc si on regarde au niveau du schéma, le capteur de niveau eh s'enclenche à 2 pieds et le capteur de pression s'enclenche à 37 PSI. Puis là on nous dit que en ce moment le niveau détecté est de 3 pieds et la pression détectée est de 14 PSI. Donc on veut savoir est-ce que on reçoit un 1 ou à 0 dans notre module d'entrée je vous laisse mettre en pause. Pour les résultats, donc si on regarde notre capteur de niveau, il est à il s'enclenche à deux pieds. Par contre on nous dit qu'on a trois pieds. Donc ça veut dire qu'il est enclenché, donc là il va venir s'ouvrir. S'il s'ouvre, le courant ne peut plus passer. Donc si le courant ne peut plus passer, c'est que dans notre bit numéro 5 du slot d'entrée, et eh bien on a un 0 qui est envoyé. Pour la pression, on est à 37 PSI pour le seuil d'enclenchement et on nous dit qu'on a un, euh, une pression de 14 PSI. Donc en ce moment, la, euh, le capteur de pression n'est pas euh, enclenché, donc le courant va pouvoir passer. Donc, Si le courant passe, c'est que dans notre bit numéro 3, on va avoir un 1. Voici les instructions de base en ladder. Donc, à l'intérieur de notre programme de l'automate, on va utiliser des contacts NO, des contacts NF et des bobines de sortie. Ça se peut que vous voyez euh, XIC, XIO et OTE. -E. Ça, ça correspond au même principe que nos contacts NO. Contact NF et bobine de sortie. Donc XIC c'est examine if closed, XIO examine if open et OTE là c'est energized. Donc en gros pour le contact NO on va examiner si c'est fermé. Donc on examine si c'est fermé, si c'est fermé le courant passe. Examine si c'est ouvert. Donc si le contact est ouvert, on n'y touche pas, le courant passe. Et energize, donc énergiser, donc si le courant arrive dedans, et bien la sortie est bien active. Dans notre logiciel RS RSLogic500, on va avoir ce qu'on appelle des surbrillances. Donc les surbrillances, ça va permettre de savoir si le courant passe ou pas. Donc, par exemple, si on a un contact normalement ouvert à l'adresse i qui correspond à l'adresse i 2.4 6, et que dans la mémoire, on nous dit qu'elle est à 1. Donc, ça veut dire que là, si on a un 1 dans notre espace mémoire, ça va venir enclencher notre contact normalement ouvert. Ça veut dire que le contact normalement ouvert va venir se fermer. On va venir l'activer, donc le courant va passer et donc la surbrillance va euh, s'enclencher. Donc, le courant passe. Contrairement à si on mettait un contact normalement fermé, okay, pour que le courant passe et pour qu'on ait une surbrillance, eh bien, il faudrait avoir un zéro. Okay, puisque si on a un zéro, on ne touche pas à notre contact normalement fermé. Si on ne touche pas à notre contact normalement fermé, eh bien, le courant passe. Okay? Donc, si le résultat logique de la mémoire est zéro, eh bien, l'instruction est vraie, le courant peut passer. Par conséquent, le contact NF reste fermé. Donc, quatrième exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir. On a trois bits de mémoire d'entrée dans automate. Donc, X1, X2 et X3. Donc, au lieu de mettre I2.2 slash 3, on a mis des X. Alors, pour le premier bit de mémoire, le premier bit d'entrée, on a reçu un 0. Pour le deuxième, on a reçu un 1. Et pour le troisième, X3, on a reçu un 0. Donc là, on va devoir dessiner sur le programme ladder en bas ici, l'état de chacun des contacts. Donc, s'il y a une surbrillance ou pas. Et on va déterminer également l'état du bit de sortie Y1. Je vous invite à mettre en pause. Donc pour les réponses, on vient de recevoir au niveau de X1 un 0. Donc X1, quand on a reçu un 0, on regarde le premier contact qu'on a sur notre schéma LA2. C'est un contact normalement ouvert. Donc quand on a reçu un 0, notre contact ne bouge pas. Donc, il ne se ferme pas. Donc, le courant ne passe pas. Donc, il n'y a pas de surbrillance. Par contre, on a le deuxième sur la deuxième ligne. Le X1 est normalement fermé ici. Donc, s'il est normalement fermé et qu'on reçoit un 0, on n'y touche pas. Donc, le courant vient passer. Donc là, on va avoir une surbrillance en vert. Le courant passe. Ensuite, pour le X2... On a reçu un 1 dans la mémoire. Donc un 1, on regarde la première ligne, le x2. Bon mais ben, le x2 est un normalement fermé. Donc pour le normalement fermé, quand on envoie un 1, ben, ça va changer l'état de notre normalement fermé. Donc ça veut dire que le normalement fermé va devenir ouvert. Donc il n'y a pas de surveillance puisque le courant ne passe pas. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a un x2 avec un contact normalement ouvert. Donc si on a un contact normalement ouvert et qu'on reçoit un 1, bien ça va venir l'activer et donc ça va venir fermer notre contact normalement ouvert. Donc là, on va avoir le courant qui passe et donc une surveillance. Ensuite, au niveau du X3, donc le X3, on a un 0, on a reçu un 0, et c'est un contact normalement fermé. Donc si on a reçu un 0, c'est qu'on n'y touche pas. Et vu qu'on n'y touche pas, eh bien, le contact normalement fermé fait passer le courant. Donc, pour la sortie, eh bien, le courant peut passer par X2 normalement ouvert, X1 normalement fermé et X3 qui est normalement fermé. Donc, notre sortie Y1 est active. Exercice 5 qui va combiner ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va avoir des switches, puis des témoins lumineux, et on voit à l'intérieur le programme L2. Donc on va dessiner les surveillances sur le programme pour déterminer les états physiques, donc allumés ou pas, des deux témoins lumineux si les deux boutons poussoirs sont activés simultanément par un opérateur. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause. Pour les résultats, donc, première étape, ce qu'on va regarder, c'est euh, les switches. Donc au niveau des switches, ce qui est envoyé par euh, les boutons poussoirs. Donc là on nous dit qu'on appuie sur les deux boutons poussoirs simultanément. Donc si on appuie sur le bouton poussoir A, eh bien, le courant va venir passer ici. Donc, si le courant passe, c'est qu'on envoie un 1 dans notre, euh, dans notre euh, mémoire d'entrée. Je vais juste changer et mettre un petit 1 ici. Et pour la switch B, eh bien, si on appuie, eh bien, le courant ne passe plus. Donc, si le courant ne passe plus dans l'entrée 0,7, bien, on va recevoir un 0. Alors, maintenant qu'on a les mémoires, les données de mémoire d'entrée, on va regarder le programme. Donc, le programme, le i 12 donc le I1-2 correspond à la switch A. Donc, on a reçu un 1. Donc, si on reçoit un 1 avec un euh, normalement fermé. Donc, un normalement fermé, on reçoit un 1. Donc là, on l'active. Donc, si on active le normalement fermé, eh bien, le courant ne passe pas. En bas ici, on a l'autre I1.2 sur la deuxième ligne. Donc, si on reçoit un 1 sur un contact normalement ouvert, ça veut dire qu'on veut venir le fermer, changer son, son état, et donc venir le fermer. Donc ici, on a le contact qui est en surbrillance, le courant en passe. Ensuite, pour la switch B, qui est reliée au I07, I07, on regarde, on a reçu un 0. Donc, I07 première ligne ISO recette, si on reçoit un 0 pour un contact normalement ouvert et eh bien on n'y touche pas donc le contact ne se ferme pas on n'a pas de surbrillance pareil pour la deuxième ligne là c'est un contact encore normalement ouvert donc si on ne euh, n'y touche pas on ne peut pas euh, fermer le contact donc le courant ne passe pas donc pour les deux sorties ici et eh bien le courant n'est pas passé, les sorties ne sont pas activées et donc euh, les lumières ne s'activent pas. Exercice 6, déterminer les états physiques actionnés ou pas des boutons poussoirs en tenant compte du programme ladder ci-dessous. Le programme ladder, on a déjà euh, mis les surbrillances. Donc, En fonction des surbrillances, on va déterminer les états de la mémoire des, euh, des entrées. Donc, en fonction de notre programme, on va déterminer si les boutons sont actionnés ou pas et le statut de notre sortie Y1. Mettez cette vidéo en pause. Pour les réponses de cet exercice 6, donc on va regarder au niveau de notre schéma ladder en premier. Donc, si le X1 est activé si le courant passe, c'est que on n'a pas touché à notre contact NF donc on a reçu un 0. Pour notre contact X2, et eh bien il est activé, le, la surveillance est activée donc le courant passe. C'est qu'on est venu fermer notre contact MO donc on a reçu un 1. Même principe pour le X3 ici. Et on voit que notre Y1 est activé, puisqu'il y a une surveillance, donc le courant y passe. Donc, on a un 1 sur notre état de module de sortie. Donc là, maintenant, comment faire en sorte qu'on reçoit un 1 ou un 0 en fonction de nos boutons poussoirs ici Donc, si on regarde, le bouton poussoir X1, qui est relié à X1, c'est notre bouton poussoir a donc, pour recevoir un 0 dans notre X1, eh bien il ne faut pas de courant. Donc, on ne touche pas à A. Donc, A n'est pas appuyé. Ensuite, X2, on a besoin de recevoir un 1 dans notre mémoire ici, dans notre automate. Donc, pour envoyer un 1, on a besoin que le courant passe. Donc, on a besoin que B soit appuyé. Ensuite, pour recevoir un 1 dans notre X3, donc le X3 ici dans notre état de mémoire, eh bien, on doit avoir du courant qui passe. Donc, pour recevoir un courant, eh bien, on ne doit pas toucher à C, puisque c'est un normalement fermé ici. Donc, notre C ne doit pas être touché. Puis ensuite, pour la lampe, donc Y1 ici, donc Y1 est allumé, puisque c'est une lampe bien simple. Exercice numéro 7. Déterminer les états physiques actionnés au pot des boutons poussoirs pour activer le témoin lumineux, en tenant compte du programme ladder ci-dessous. Donc, à vous de mettre la vidéo en pause pour les résultats. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre sortie ici soit activée, donc soit en surbrillance. Donc euh, pour ici, là, le O2.0, puis il y a un petit 1 en bas. C'est juste que des fois, le 1, donc le O2.0/1, eh bien le 1 va euh, se retrouver en bas du symbole, mais c'est la même chose. Donc, on veut que notre sortie soit activée. Donc, pour que notre sortie soit activée, il faut que tous ces contacts ici soient activés, donc il y a du courant qui passe dedans. Donc, il y a de la surveillance ici. Alors, pour que la surveillance s'active dans le premier contact, donc dans i 2.0 slash 0, eh bien, on a besoin de recevoir dans notre mémoire un petit 0. Ensuite, pour le contact NO, ici, on a besoin de recevoir un 1. Et dans le prochain contact, on a besoin de recevoir un 1. Donc, dans le 00, 0, ici, on a besoin de recevoir un petit 0. Dans le 02, on a besoin de recevoir un 1. Et dans le 03, on a besoin de recevoir un 1 aussi. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir recevoir un 0 dans la, premier, la première entrée ici Eh bien, notre bouton poussoir A, il faut qu'il soit poussé. Ensuite, pour le deuxième, on va regarder pour le B. Pour recevoir un 1 dans notre bit de mémoire, eh bien, il faut que notre B soit activé. Ensuite, pour le troisième, pour recevoir un 1, et eh bien notre C ici est un bouton poussoir normalement fermé. Donc il envoie déjà un 1. Le courant passe. Donc le 1 est déjà envoyé. Donc pas besoin d'y toucher. On relâche notre bouton poussoir le cycle d'opération et la scrutation de programme. Donc, on va avoir euh, trois phases dans le cycle de scrutation. On va lire tout d'abord les entrées et les stocker en mémoire. Donc, on va regarder toutes les statuts, les interrupteurs, euh, comment ils sont, est-ce qu'on reçoit du courant ou non, on ne reçoit pas du courant. Et on va stocker des 1 ou des 0 dans les bits de mémoire d'entrée. Ensuite, Deuxième phase, lire les entrées en mémoire, donc ce qu'on vient de updater, et exécuter le programme en stockant les sorties résultantes en mémoire. Donc sur la droite, on peut regarder la scrutation des programmes, donc on a l'alimentation de part et d'autre, puis on regarde le flux du courant. Donc le flux du courant, c'est lui qui va déterminer en fait les premières... Euh, la, la, la logique du programme et comment est-ce que le programme va s'exécuter. Donc, le programme va s'exécuter de gauche à droite et de haut en bas. Donc, une fois que le programme a toutes lu toutes les lignes, eh bien, on va avoir fini la scrutation du programme et on va pouvoir passer à la troisième étape qui est affecter toutes les sorties. Donc, en fonction de euh, nos résultats dans les bits de mémoire de sortie, eh bien, on va avoir des 1 ou des 0 et en fonction, eh bien, on va allumer ou éteindre nos sorties qui y sont raccrochées. Par exemple, ici, on va se demander quelle sera la valeur logique des sorties dans la table de mémoire à la fin de la scrutation du programme. Donc, la scrutation du programme va commencer ici en haut à gauche et va continuer par la droite. Donc première assignation à la table de mémoire, ça va être au output 0/0. /0. Donc ici c'est la table de mémoire de notre output. Donc à l'adresse mémoire 0, le bit 0 ici, on va avoir un 1. Ensuite notre programme continue, deuxième ligne, et eh bien à la sortie, ici, on va avoir un 1, okay Puisque la sortie est en surbrillance, donc on va envoyer un 1. La troisième ligne, ensuite, là, on regarde... Oh, la sortie au 0 slash 0 et pas en surbrillance. Donc là, on va avoir un 0. Comme résultat de notre table de mémoire de sortie, on va se retrouver avec 1, 0 au bit 0 et 1, 1 au bit 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure Là, on, sur la première ligne, on nous dit que la sortie 0 au 0, 0, eh bien, est à 1, mais à la troisième ligne, on nous dit, oh non, finalement, il faut qu'elle soit à 0. Qu'est-ce qu'on peut en conclure mais Quand on va mettre... Plusieurs fois la même adresse en instruction de sortie, eh bien, c'est la dernière qui aura tout le temps la priorité. Donc, dépendamment de votre système, il va bien falloir faire attention et ne jamais dédoubler une sortie, puisque une sortie, vous pouvez juste l'affecter une seule fois. C'est la dernière ligne qui va être prise en compte. Donc, ne jamais, jamais, jamais ici, dédoubler des sorties comme, comme on, on, on vient de le voir, là. Donc, comme vous venez de le voir, ici, on a une sortie qui qu'on nous dit qu'il est à 1, mais ensuite, on nous dit qu'il est à 0. Donc, il va falloir faire attention et eh bien finalement, merger ces deux lignes-là ensemble pour que la logique soit, euh, soit la bonne. On va regarder maintenant les temporisateurs. Donc, les temporisateurs, ce sont des fonctions qui sont disponibles déjà dans l'automate de base. Ici, on a un temporisateur T-ON, donc un timer on delay. Donc, ce timer-là devient actif quand la ligne est active. Donc, ici, par exemple, quand notre F1 ou notre I2.1-2 se ferme, donc notre contact NO se ferme, eh bien, notre ligne va devenir active et le compteur va commencer à compter. Donc, on va commencer à compter le... jusqu'à ce que notre valeur pré sélectionnée, donc, qui est 173, fois la base de temps. Donc là, on a 0,01 seconde. Donc, 1 seconde, 73. on va avoir le temporisateur et au bout en fait de 1 seconde 73, il va venir s'actionner. Et donc, quand il est « done eh », et bien, le contact du timer, du, ton, du temporisateur va venir s'activer, il va être « done ». Et donc là, la sortie qui est reliée, donc moteur, va venir s'activer. Donc, dans le temporisateur, on a différentes informations. Donc, le temporisateur, ici, ça va être son adresse. Donc, t4.2, ça va être son adresse. Puis, comment utiliser le fait que le timer euh, a, a fini Eh bien, on va mettre un petit slash done, dn, comme ici. Ensuite, la base de temps, eh bien, la base de temps, ça va être en secondes. Donc, soit vous mettez une seconde, votre base de temps, 0,01 seconde ou 0,001 seconde. Donc, en fonction, eh bien, vous allez multiplier cette base de temps par la présélection. Donc, la présélection, c'est finalement euh, le chiffre avec lequel vous voulez euh, multiplier votre base de temps. Donc, par exemple, ici, ça va faire 5 secondes. Donc, le timer va venir être « Done », donc venir activer le contact ici au bout de 5 secondes. Donc, si vous voulez activer, par exemple, votre moteur au bout de 5 secondes, eh bien, vous allez euh, faire ce réglage-là. Et la valeur cumulative, eh bien là, c'est juste le suivi en temps réel de la valeur de votre timer. Pour le temporisateur T-ON, si la ligne qui est euh, juste ici devient revient à zéro. Donc, si le contact normalement ouvert se rouvre, et eh bien notre temporisateur se remet à zéro. On va regarder le compteur. Count up, Ctu. Donc pour le compteur. Le compteur, ça va être ça son adresse. C5.2. Ensuite la présélection, donc jusqu'à ce qu'on veut qui compte. Donc, par exemple, ici, on veut qu'il compte jusqu'à 8 et la valeur cumulative, qui est la valeur réelle, en temps réel. Donc, ce compteur, ici, il va compter en fait le nombre de fois que notre ligne va devenir active. Donc, il va prendre en compte, en fait, tous les fronts montants. Donc, à chaque fois que, par exemple, x1 ici, à chaque fois que x1 va passer de 0 à 1. Donc, à chaque fois que la ligne va venir s'activer, eh bien, euh, le compteur va rajouter euh, une 1 dans sa valeur cumulative. Et une fois que l'on a atterri à 8, eh bien, le compteur va être done. Donc, on va pouvoir utiliser le contact à l'adresse c 2.2 slash done pour pouvoir, par exemple, activer une autre sortie qui est, par exemple, un moteur, comme on a vu un peu plus tôt. Un exemple de compteur. On va avoir un capteur qui va détecter des boîtes sur un convoyeur. Et lorsque cinq boîtes sont détectées, le convoyeur s'arrête. On contrôle le système avec un bouton de marche et d'arrêt. On va avoir les boutons de marche et d'arrêt. Et un bouton de remise à zéro remet la valeur du compteur à zéro. Donc, je vous rappelle que dans une logique câblée, un contact, un bouton poussoir de marche est normalement ouvert. Et un bouton poussoir d'arrêt est un bouton normalement fermé. Donc, quand on arrive dans la logique de notre ladder, évidemment, notre contact qui rejoint l'arrêt est un normalement ouvert puisque avec notre switch qui est normalement fermé, on envoie un 1 dans notre API okay, en ce moment. Donc, si on envoie un 1, on va avoir notre NO qui est activé. Okay. Ensuite, notre bouton de marche, vu qu'on a appuyé sur notre bouton de marche, et bien là, il va venir s'énergiser, s'activer, je veux dire. Et le compteur, euh, qui est un count up, n'a pas encore euh, euh, atteint sa valeur de 5. Donc, lui, il n'est pas encore donné, donc euh, il n'est pas encore actif. Donc, le contact normalement fermé est en surveillance. Donc là, on va avoir notre sortie qui va être en surveillance. Et vu qu'on a un petit contact aussi qui est rejoint à la sortie ici, pour l'effet de mémoire... Eh bien, on va avoir le convoyeur qui va se mettre en marche. Donc là, on a notre capteur de détection. Si le capteur détecte une boîte, il va passer de 0 à 1. Donc à chaque fois, il va venir compter une nouvelle valeur cumulée. Et une fois que l'on a 5 boîtes qui sont passées, et eh bien, notre compteur « count up » va pouvoir être done ». Donc là, donne, eh bien, il va être actif. Il va envoyer un 1. Là, vu qu'il envoie un 1 dans sa mémoire, eh bien, un 1 au niveau de notre contact, ici, donne, sur la première ligne, eh bien, le C5 2.2 slash donne, vu qu'on envoie un 1, il s'active. Donc quand on active un normalement fermé, et eh bien, il vient s'ouvrir et donc notre sortie vient se désactiver. Ensuite, du côté de la troisième ligne, on a le, la remise à zéro. Donc, quand on appuie sur notre bouton de remise à zéro, on vient activer notre contact NO et donc on vient faire un reset de notre compteur c'est 5.2. Donc c'est ça comment comme on va faire, comment on va faire un reset de notre valeur ici cumulative? Eh bien, c'est en utilisant cette petite fonction reset. Exercice 8 pour le compteur. Un témoin lumineux s'active après qu'un bouton poussoir NOA soit enfoncé 10 fois. Un bouton poussoir B Normalement ouvert, effectue une remise à zéro du compteur à tout moment. Écrire un programme ladder pour faire ce système. Mettez cette vidéo en pause pour le faire. Alors voici pour euh, les résultats. J'ai déjà fait le dessin pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc pour qu'un témoin lumineux s'active après qu'un bouton poussoir Normalement ouvert soit enfoncé 10 fois, eh bien on a notre bouton poussoir Normalement ouvert Ici qui va envoyer des 1 à chaque fois que l'on va appuyer sur notre bouton poussoir. Donc, on va mettre 1 dans la petite case mémoire. Et donc, pour que notre compteur compte bien qu'on passe de 0 à 1, eh bien, on va avoir un contact normalement ouvert au niveau de notre entrée, de notre bouton poussoir A. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un 1, ici, notre contact normalement ouvert va venir se fermer et donc euh, rajouter un plus 1 ici dans notre compteur en temps réel. Une fois que la valeur 10 est atteinte, eh bien notre compteur va être « Done » et quand notre compteur est « Done », il va pouvoir activer la euh, le témoin lumineux qu'on nous demande. <coughs> Et ce témoin lumineux là est relié à l'output avec cette adresse là. Donc, une fois que le 1 est mis ici, et eh bien là, le témoin lumineux va pouvoir s'allumer. La façon ici pour pouvoir remettre à zéro le compteur à tout moment, et eh bien c'est en appuyant sur le bouton poussoir B. Donc, quand on appuie sur le bouton poussoir B, et eh bien on envoie un 1 ici. Donc, ici. 1, ça va venir activer notre contact XB et quand XB est activé, eh bien on va venir activer notre euh, remise à zéro, notre reset de notre compteur. Donc notre compteur va pouvoir être remis à zéro à tout moment. On va voir ce qu'on appelle des fichiers binaires. Donc Les fichiers binaires, ça va stocker des états qui ne sont ni des entrées physiques, ni des sorties physiques. Okay? Ça va être, agir un peu comme un relais en logique programmée. Donc, c'est vraiment des euh, petits bits qu'on va utiliser pour faire la logique à l'intérieur de notre programme, puisque des fois, on a besoin de variables qui ne sont pas forcément euh, des entrées ni des sorties, etc. Donc, ces adresses-là, binaires ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à B3 2.0 slash 0, /0 etc., etc. Ça peut être B3 2.1 slash 0. Ça, ça va dépendre du fichier dans lequel vous le mettez. Euh, L'exemple d'utilisation que nous on va faire, et eh bien c'est lors de la traduction du Graph 7 vers le ladder. Donc là ça va être un petit peu plus tard dans la session, mais sachez qu'on va les utiliser pour faire les traductions des étapes et des transitions. Pour le laboratoire de jeudi qui va se passer en synchrone, assurez-vous d'avoir téléchargé la VM avec RS Logic 500 puisqu'on va l'utiliser. On va voir l'environnement en, de programmation de RS Logics, donc des Alan Bradley. Et c'est ça, le lien se trouve sur le Moodle. On se voit jeudi